Il y a plusieurs solutions de disponibles aujourd'hui dans la sélection des analyses de comportement ou cognitives. J'aimerais cependant vous donner quatre sphères importantes à valider avant votre choix final. Le premier, est-ce que votre produit est utilisé d'une façon globale? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des données, accès à des données, accès à des recherches? Est-ce qu'il est validé ou c'est simplement un produit qui est utilisé dans votre ville ou dans votre quartier? Deuxième sphère importante, est-ce que votre produit est facilement disponible sur le web? Est-ce qu'il est simple et est-ce que sa gestion l'est est tout autant? La troisième sphère importante, le transfert des connaissances. Pour moi, ça me tient beaucoup à cœur. Est-ce que vous êtes autonome avec le produit? et Est-ce qu'il vous permet d'interpréter les résultats sans avoir à toujours consulter une personne externe? Et finalement, l'accompagnement. Est-ce que vous avez un consultant qui vous accompagne dans votre développement des affaires et également qui vous pousse à utiliser le produit d'une manière profitable?